Salut à tous, je suis Alex, et eh oui, la conceptrice du site Chris Alex. Bien sûr, le photographe c'est Chris, ça va de soi. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous présenter notre petit matériel. Il s'agit du PixPro AZ521 de chez Kodak. Et eh oui, parce que c'est quand même lui la vedette de notre site. Ben oui, regardez Il est vraiment très joli, hein et très compact, et très pratique. Alors c'est un appareil photo bridge, ce qui signifie qu'il peut à la fois avoir euh, les réglages par la, à la main, mais également... Faire des ré faire des réglages automatiques. Donc c'est pratique pour tout le monde comme ça. Comme ça, même si vous n'y connaissez pas en photo, pour débuter, c'est vraiment un très très très bon euh, appareil, avec un très très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez juger de la qualité des photos prises euh, via notre site internet. Alors donc, euh, bah, sur ce modèle, vous avez euh, par exemple des raf euh, les rafales pour permettre de prendre les photos en rafale. Ici. Ici, vous avez un contraste. Vous avez la possibilité également d'utiliser en, en, en mode vidéo également cet appareil. Le zoom est un 52X. Également, vous avez donc euh, ce qu'on appelle le, euh, tout ce qui est euh, prise de photo en sépia, noir et blanc, etc. Ça, c'est un peu plus artistique. Mais si vous voulez vous amuser, allez-y. Alors moi, je vous dis, cet appareil, c'est de la bombe. Alors si vous voulez essayer... N'hésitez pas et, et lancez-vous dans la photo